you Le projet martien, quand j'ai vu ça. Euh, Mars, j'avais une vague idée de ce que c'était, je connaissais quelques trucs, mais pour moi, Mars surtout, ça c'était euh, dans l'univers de la science-fiction, euh, Total Recall, et cette fameuse phrase qui fait sur Mars, était, que je, qui m'était rentrée dans la tête, et que je répétais souvent, même avec mon, mon co-bureau de thèse, où on se disait, quand on avait une marche, je fais sur Mars pour échapper à la thèse. Alors, voilà, donc du coup, je suis parti sur Mars, mais Mars, c'est quoi Mars, euh, pour un petit rappel, c'est euh, une des quatre planètes telluriques, euh, dont la Terre fait partie également. Elle est environ deux fois plus petite que la Terre, vous voyez, et euh, sa gravité est trois fois plus faible à peu près. Donc il y a quand même une faible atmosphère hein, qui est là, Donc, vous voyez on a quand même des choses assez différentes. Et pourquoi on s'intéresse à cette planète Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une planète tellurique, et ce qui nous intéresse euh, dans l'évolution du système solaire, c'est euh, comment se sont formées les planètes telluriques, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Et euh, finalement, euh, pourquoi Mars a eu un dessin finalement assez écarté de celui de la Terre alors que c'est des planètes qui sont assez similaires. Et donc, euh, on connaît maintenant pas mal de choses sur la Terre, notamment au niveau de sa structure interne, avec la sismologie une centaine d'années. Euh, depuis une centaine d'années, les premiers sismomètres, on a fait les mesures, euh, des, des, on a mesuré les premiers séismes qui ont permis de sonder l'intérieur de la planète. Donc, on a une, une bonne idée à peu près de la stratification de la planète avant des couches comme le noyau, le manteaux, euh, les plaques, Mais par contre pour Mars, on n'a aucune idée de, de sa structure interne. Pour l'instant, on a envoyé des missions qui ont gratté la surface, mais on n'a encore jamais sondé à l'intérieur. On ne sait pas s'il si, euh, y a une croûte qui, qui fait la même taille que la Terre, on ne sait pas si c'est un manteau, si c'est un noyau actif. On présume qu'elle euh, a eu euh, une activité, on va dire, hein, qui a eu une évolution qui a été deux fois plus rapide que la Terre, qui finalement elle représentait peut-être euh, l'avenir de la Terre, donc, pour quelques millions et millions d'années. Mais donc, ça c'est un peu les grandes questions du projet c'est quelle est la structure interne de Mars et quelle, est son, quelle a été son évolution au cours du temps. Et donc, la mission Insight, elle est là, un peu pour hein, sur, renseigner euh, euh, sur, pour apporter des réponses. Quelques personnes liées dans ce projet. Rose Banner, qui a exactement le même nom que euh, son alter ego euh, en paire, euh, Qui est, euh, on va dire, le PI principal investigateur de la mission Insight, qui est passé au GPI à Los Angeles. Donc euh, voilà, souvent participant en colère, c'est ses gants à lui, donc il se transforme souvent en lui quand il pas content. Euh, le PI euh, d'un de, des instruments que je vais... Des, euh, je vais, je vais développer un peu plus ça après, euh, le y a du sismomètre, c'est euh, Philippe Cognonnet qui est à l'IPGP et donc c euh, on va dire c'est mon boss direct. <rire> Ensuite, il y a un autre instrument qui est assez important qui est Cube, qui est une sonde thermique. Je vais développer ça et qui est développé plutôt par les, euh, par les Allemands. Et évidemment, euh, il y a énormément de personnes, euh, notamment, le euh, fais un petit peu plus, euh, mais il y a un outil scientifique de, de, de, ces personnes euh, qui vont avoir lieu à Paris euh, dans deux semaines. Et il euh, y a une conférence de presse sur les premiers résultats de qu'il va être donné, euh, dans en fil d'assort de passage à Paris de Democ. Et donc là j'ai une petite photo de la Summit site. Donc évidemment mais beaucoup de personnes, euh, dans deux semaines on sera 170 scientifiques, hein, euh, bien sûr ça savoir beaucoup plus de gens, mais euh, vous voyez qu'il y a énormément d'institutions qui participent. Le GPL, la NASA, le TNS côté français, qui euh, participe énormément au le financement, euh, et aussi euh, Gestion de données, je vais en parler. L'IPGP, vous voyez qu'il y a plein d'autres institutions, le TH de, de Zurich en Suisse, euh, les, les Anglais, donc c'est quand même une, une grande famille internationale qui travaille sur ce projet. Euh, juste un petit rappel des euh, précédentes missions euh, martiennes. En fait, ça fait 40 ans euh, déjà qu'on essaie qu d'étudier l'intérieur de Mars en voyant des sismomètres. Ça a commencé en 1976 avec la sonde Viking qui a réussi à se poser à la surface de Mars. C'est une photo euh, qui date, mais ça, ça, ça fait longtemps qu'on arrive à se poser sur Mars. Et là, vous voyez, c'est le sismomètre, ici. Et euh, malheureusement, on n'a pas détecté de séisme, parce que le sismomètre est resté euh, à la surface de euh, sur la plateforme. Il n'y avait, euh, avait aucun instrument qui permettait de déployer au sol, et donc ce qu'il enregistré, c'était surtout des, finalement la météo. Il y a des bruits de fréquence, et l'appareil. Donc, à, à, à, au bouton du... du des ça a été un succès au, au point de vue de l'atterrissage, mais ça a été un, un petit peu décevant au niveau de la détection des séries. En 1996, ils ont réessayé en envoyant une mission qui ressemblait un peu à InSight mais qui finalement n'a pas pu aboutir parce que peu de temps après le décollage, euh, la fusée et la, la sonde ne sont pas mises dans le bon axe et sont remis sur Terre directement. Déjà, ils avaient un petit peu peur parce que euh, vous et Clinton dans la, dans la nuit, que ça s'allégait euh, à la Russie et tout ça. Donc, finalement c'est vraiment en Pacifique, ouf Mais euh, donc euh, de la même façon, elle envoyait envoyé une sonde une sphère ici sous l'île, il y avait 600 mètres à l'intérieur. Il a fallu donc attendre encore 20 ans. Donc il y a des gens qui travaillent au sud du ans hein, qui attendent ce moment-là pour vraiment aussi, euh, déposer une sonde. Euh, un petit détail euh, sur la sur mission martienne, ça c'est euh, l'atterrisseur. Euh, c'est euh, donc un, un modèle euh, qui avait déjà été utilisé sur les missions précédentes, c'est le GPL qui, qui, qui utilise ça, il s'en très à se poser sur Mars et, euh, avec ce type de landeur. Vous avez deux panneaux solaires et ici une plateforme qui est en fait une prestation géophysique. Donc, vous avez euh, au sol euh, le déploiement de plusieurs instruments que je vais détailler. Ici vous avez le sismomètre, donc euh, cette diapo est dédiée à 6 mètres, donc au Corico, les, les capteurs sont français, celui-là. C'est un exemple d'un capteur qui est DVD pour péril pour bande. C'est un capteur largement qui sait de chercher les signes, qui est très précisément à la fréquence très faible, de l'utilisation de comment marche ça. Hein. Et en fait, ce capteur il est localisé ici. Vous en avez un ici qui lui-même est dans une sphère solide, qui est protégé par euh, une, un bouclier thermique et qui est ensuite recouvert d'un bouclier euh, à la fois thermique et euh, et de, des, des variations de température, du vent, ce genre de choses. Ici, il y a un indicateur, SP pour short période, donc courte période, qui est anglais, qui est assez, assez marrant, vous voyez, c'est un petit échantillon, là, même pour trois. Donc il y a trois BBB, trois SP qui sont euh, imbriqués les uns dans les autres ici, et qui ont été posés à la surface de Mars. Pourquoi Donc, C'est quoi l'idée C'est ce qu'on voit ici. On a la station sismique qui est là, un séisme, on va essayer de. de, de et faire les sources après, mais un séisme se produit euh, dans la planète et va générer des ondes. Donc, je ne sais pas si vous avez des notions de mais quand un séisme se passe, on a des ondes qui se propagent à l'intérieur de la planète, des ondes de volume, des ondes P ici, comme première, des ondes S, secondes, qui vont arriver avec des temps différents au niveau de la, de la station. Et donc nous, on va mesurer ces temps d'arrivée et essayer en fonction des décalages, des amplitudes d'en en déduire euh, quelles sont les couches qu'elles ont euh, traversées à l'intérieur. Plus, plus tard, il y a des ondes de surface qui arrivent, qui sont euh, plus connues sur Terre, qui génèrent souvent les dégâts qu'on observe dans les forces élises, et qui sont donc, de plus forte amplitude et, donc, On va aussi enregistrer. Vous allez me dire, je suis sûr, c'est bien beau tout ça, mais avec un sismomètre, comment on peut détecter et euh, localiser un cismomètre Très bonne question. Euh, ah. Tac, donc ça c'est une animation euh, faite par les, par les collègues suisses Voilà, donc un séisme survient et ça c'est les ondes de surface qui vont se propager Ici la station elle est là, hop, elle va enregistrer un premier arrivé. des Si on a un séisme assez fort, ces ondes elles vont pouvoir se propager à travers toute l'homme se concentrer à l'opposé des l'épicentre, et avoir une Dire un, un, un second chemin, un retour d'onde à travers le globe qui vont avoir une amplitude différente et une intensité et une période différente et qui vont être franchissants au niveau du 600 mm. Et parfois, donc, on peut avoir un autre train d'arrivée de donc, donc ça c'est les trains d'arrivée de monde. on appelle ça R1, R2, R3 pour les ondes de de surface. Et lorsqu'on va avoir ces informations, on va avoir une information sur le temps qui s'est écoulé. Et vu qu'on connaît la distance ici, c'est dans la circonférence de la planète, on peut en déduire la distance qui a cette onde, et on peut avoir une idée donc, de la vitesse et de propagation Donc, on déduire plein de choses sur les propriétés du milieu, etc. etc. Donc, ça, c'est euh, le cas idéal quand on a des forces aigües. Bien sûr, ce n'est pas le cas dans tout le temps on ne verra rien. Un euh, autre euh, instrument, j'ai parlé de HP-Cube. c'est pour. Euh, en fait, HPPP pour e-flow, euh, physical, physical properties, et la package. Euh, donc c'est une sonde thermique, vous voyez ici un petit schéma euh, qui est posé au sol ici, et euh, par un petit système, euh, c'est ingénieur, euh, va se planter à, euh, dans le sol martien et descendre à 5 mètres de profondeur. Oui, vous avez bien entendu, 5 mètres de profondeur. Et mesurer ensuite euh, le flux de chaleur qui s'échappe de la planète. Euh, le but, c'est de essayer de quantifier si la planète a toujours une activité euh, interne, est-ce qu'elle euh, est, que est complètement morte, c'est -ce elle est froide, ou est-ce qu'elle va générer de la chaleur. Donc, ça, ça peut aussi nous apporter beaucoup de choses euh, au niveau euh, de l'activité euh, de Mars. Donc, ça, c'est euh, développé par euh, le BLR, qui est en Allemagne, qui vise à prendre la température de Mars. En fait, en fait c'est une sorte de, de bilan. Euh, le bilan euh, médical qu'on fait faire à Mars, on prend son pouls avec, avec le, la sismomètre, on prend la, te la température avec HPQ, et on mesure aussi le temps qu'il fait. Vous avez vu, c'est une station géophysique, euh, ça c'est HPQ, on a ces sismomètres, mais aussi sur le longueur, ici il y a plein d'autres instruments comme les PLINS, ici qui sont des petits capteurs de, de météo, bon, de thermomètre, une gyroète, un baromètre, et c'est un, un peu le capteur aussi qu'il y a sur Curiosity. Euh, qui sont au niveau de la tête. donc Avec ça on peut mesurer les directions de vent et faire plein de sciences atmosphériques, plein de choses qui sont très très intéressantes aussi. Je vous montrerai quelques résultats après sur ces, sur ces instruments. Euh, ensuite, euh, un autre, euh, autre instrument rapidement, c'est les antennes RISE qui sont là et qui vont euh, elles visent à, à mesurer les réflexes de Mars, c'est-à-dire à, à, à voir si on a des changements d'orientation du niveau de la rotation de la planète, et aussi euh, si des. Euh, des changements dans les des mutations qui sont eux le mouvement périodique de la chute de rotation, donc c'est ce que je manque le schéma. Qu'on peut comparer directement avec la Terre et donc envoyer, donc envoyer directement ces informations. Ça aussi des, ça nous donne plein d'informations sur Mars. Donc moi j'ai revu le projet, j'ai appris tout ça, j'ai fait quoi, ouais, c'est super chouette. Et on va dire je suis arrivé à un demi sur le projet, c'était déjà cool, parce qu'ils avaient déjà, on va dire, fini la, la partie la plus dure, construire les instruments, faire tous les tests et tout, donc moi je suis arrivé un peu comme. J'ai vu les la table et on m'a dit, bah tiens, il y a des lancements d'Insight. Et euh, ça tombe bien, on fait une, une conférence scientifique au même endroit où il y a des lancements. Comme ça, pour aller voir lancement de la fusée. Alors là, je dit oui, pourquoi pas. Euh, donc on est allé voir ça. Sur la côte ouest états unis c'est la première fois qu'il a lancé une mission depuis la côte ouest. C'est depuis le centre militaire de Vandenberg. Donc ici, vous avez la fusée, le petit de d'Insight. Vous voyez que c'est un petit peu bonhomme euh, c'était en plein milieu de la conférence, c'était à 4h du matin le, le, le lancement. Donc on y allait, on était super contents, vous voyez, on est en bus, avec une partie de équipe scientifique française, et on était tous heureux. Comment ça arrivait On savait que c'était euh, un endroit assez avec un brouillard assez persistant et épais, donc vous pouvez voir que c'était quand même assez, assez épais. Et vous doutez bien on était bien qu'on n'était pas face à la fusée, parce qu'il y avait quand même des euh, périmètre de sécurité à Et donc, trois de 1, ils ont lancé la fusée, et voilà ce qu'on a vu. C'était. Un brouillard euh, monstrueux, on a rien vu du tout, un petit lueur, un petit. Euh, petit hein, voilà. Il y a quelques personnes plus intelligentes qui savaient qu'il y avait ce fog et qui sont allées dans les montagnes et qui ont pris en photo des choses comme ça. Donc, on a été, euh, on a été contents quand même, puisque tout s'est bien passé, mais on aurait pu voir, on aurait bien eu voir un petit, euh, un petit jet de lumière comme ça dans le ciel euh, californien. C'est pas grave, on a été contents, on a bien fêté ça, le module s'est mis dans la bonne trajectoire. Donc, les personnes qui étaient dans le projet, qui avaient demandé ça depuis 20 ans, ont dit, là c'est bon, on file vers Mars, c'est parti, on y va. On arrive vers Mars, au passage, je vous montre une petite illustration, parce qu'il y a pas mal d'expositions de science-fiction dans ce festival, notamment l'invité de l'honneur de, de, de, de, de M. Sartel. Et donc, ici, on a euh, la mission martienne à bénéficier en France de la collaboration euh, l illustrateur de science-fiction qui s'appelle Manchu et qui a fait pas mal de petits buts basés sur les, les plans d'insight, qui a fait des petits buts de l'atterrissage, de déploiement, de voilà, C'est une petite pub aussi pour, pour ça. Alors comment s'est passé l'atterrissage Je vais vous montrer une petite vidéo. Ah. Oui tu es là, Voilà, je passe tac. Mais donc quand on a eu finalement euh, le, le touchdown qui a été confirmé, c'était la folie au JPL à la NASA. Vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez suivi ça en direct, mais c'est assez émouvant, les gens fait ça. Nous on était à la Villette, euh, Paris, où on avait fait un, un événement public pour sensibiliser les gens à l'atterrissage, c'était assez, assez chaud parce que ça a fonctionné, donc tout, tout le monde était très content. Et donc on s'est posé sur Mars. Bon, enfin, on va sans, on voilà. Et donc, ça, c'est une vue de Mars, euh, une vue de la topographie, donc c'est de l'altitude. Donc, euh, au niveau du rouge, des couleurs chaudes, si vous avez une altitude assez forte, et au niveau du bleu, euh, c'est haute, pardon, et au bleu, une altitude basse. Donc, vous voyez, ici, c'est un monde de Mars, comme on, on a l'habitude de voir pour la Terre, mais sauf que là, c'est Mars, et vous voyez donc qu'on a déjà euh, une morphologie assez particulière, on a quelque chose qui s'invère en deux pratiquement tout ce qui est au sud est assez haut, et tout ce qui est au nord est assez bas. c'est ce qu'on appelle la dichotomie martienne, avec les hauts plateaux au sud et ici les grandes plaines de la Cittas, Borealis, etc. Et entre les deux, vous avez des, des sortes de gros spots comme ça, On appelle la, rise, la, la le Tarsis, qui est une sorte de gigantesque point chaud avec plein de volcans, ce genre de choses. c'est très joli, les des vallées et des canyons fantastiques de vallées marineris et nous, on s'est posé ici, inside, au niveau des visions planiciens, et on est en bas de cette structure qui s'appelle les visions blancs, qui est un volcan aussi. Donc, je vais faire un petit zoom. Donc, ça, c'est des données qu'on appelle des données MOLA. Donc, c'est des données laser qui tournent autour de Mars, qui prennent l'altitude. Et vous voyez, c'est une résolution de 463 mètres par pixel. C'est pas trop mal, mais on va commencer à se rapprocher pour ce Vous voyez, c'est joli. On n'est pas loin de cette frontière entre les plateaux hauts et les en pleine, il y a quand même pas mal de cratères, on zoom, ah voilà, vous voyez, les Planitia, c'est assez plat, c'est assez chouette, mais vous voyez, bon, on commence à arriver, ici, 50 km, on est un peu à la limite de la résolution de, de, de, de, des données. Donc pour ça, on va utiliser peut-être d'autres données d'imagerie spatiale qui tournent tourne de Mars depuis plus de 10 ans, donc on a des données fausses résolution. Voici la résolution du sud, ça, c'est des images qui sont infrarouge, qui sont à 100 mètres par pixel, et vous voyez que par rapport à la même vue avant, eh ben, on voit quand même pas mal de, de petits détails en plus, des cratères, ce genre de choses. On peut commencer déjà à, à observer un peu mieux ces atterrissages. Hop, on, a, on zoom un peu plus. Donc là, c est, euh, on est à 10 km ici de, de résolution, enfin de déchets. toujours à 100 mètres par pixel, et on a des images encore mieux qui est le 6 mètres par pixel, et là vous voyez qu'on a encore un détail fabuleux. Euh, Ce genre d'image, on a une couverture globale sur Mars. Donc vous pouvez euh, très facilement, euh, c'est gratuit, tout est gratuit, vous pouvez aller sur euh, Google Mars, Google Earth mais, euh, pour Mars, vous pouvez aller sur le site de CTX, télécharger cette image et regarder, c'est magnifique, vous pouvez passer des heures. Et on a même des images iMax qui sont gratuites et qui sont à 25 cm par pixel. Donc voici la zone d'atterrissage, post-atterrissage, à 25 cm par pixel. Et euh, donc ça c'est le point noir ici, c'est la sonde. Sous le, sous la tache noire c'est du haut aux roquettes hein, qui vont un peu traverser le sol. Et euh, vous avez un petit zoom ici de la sonde, je ne sais pas si vous voyez bien. on reconnaît bien euh, la partie centrale avec les deux oreilles de Mickey là, qui sont les deux panneaux solaires qui alimentent la sonde. Ce qui est assez exceptionnel aussi c'est que vous pouvez montrer la vue de l'atterrissage. on zoom ici, on retrouve le parachute. Avec le, le top qui est au sommet de la sonde, on voit presque les fils de parachute aussi. et ici, on a retrouvé le bouclier thermique qui a été éjecté avant la dans Donc là, c'est vraiment super parce qu'on a vraiment, vraiment une preuve, on voit concrètement que la sonde s'est posée, on sait où elle on peut la localiser, et donc ça c'est très important même dans la localisation pour ensuite lorsqu'on va voir repérer les séismes, mesurer les distances et faire des mesures assez précises. De, de localisation et de, de temps de parcours. Donc la source s'est posée, elle a envoyé ses premières images. Ça, c'est la première image qu'elle a envoyée trois minutes après l'atterrissage. Moi, j'avoue que c'était le, le moment le plus dénouement pour moi, je pense. Pas le temps de savoir que ça s'était posé, mais de vraiment avoir une premières images assez rapidement. Euh, donc ça, cette caméra, c'est ce qu'on appelle la caméra ICC, elle est située sous le lander, ça c'est le premier selfie qu'il a fait, euh, de l'atterrisseur. Sous le, sous le lander, sous la plateforme, ici vous avez une caméra en temps, c'est pour ça que c'est un peu déformé euh, qui avait un cache là, donc il y avait plein de poussière, et ensuite ça va mieux Et il y a une autre caméra qui est IDC qui est située sur le bras robotique, qui est sur le dessus, c'est comme ça qu'on a pu faire le, le selfie Et donc, voilà, on a pu voir que tout allait bien, ici c'est le sismomètre, tout va bien, il y entier Ici on a euh, le bouclier, et ici la sonde de spécu, donc tout va bien Et là... Eh ben, on a fait quoi On a commencé à mettre on et <rire> certains instruments pour voir s'ils étaient toujours entiers. Et ça, c'est les premières données ici, là. Vous voyez, c'est les données de pression qui ont été mesurées par les tweets. Euh, peu de temps après l'arrivée, euh, quelques jours après euh, l'atterrissage, je faire écouter. Le son ici a été solidifié, donc les données ont été mises dans la gamme de fréquences audibles. C'est un petit peu on est euh, dans une grande plaine, vous voyez, il y a bien là, il n'y a personne. Mars, posé au soleil. Donc les capteurs de la compression marchent bien, on mesure l'activité atmosphérique, tout va bien. Oui. Après, on va commencer à allumer les capteurs, euh, capteurs du de, de, de cyclomètre. Il faut savoir que les VVB, les capteurs français, ils ont besoin, pour bien fonctionner euh, et ne pas saturer dans leur silo, d'être bien positionnés au sol, nivelé, équilibrés, euh, donc il y a besoin de, de faire un petit, un petit ajustement. Par contre, les capteurs anglais, ce que je vous ai montré, équilibrés, eux, ils peuvent pas marché sans gravité. Donc euh, on a pu les, les, les allumer, et ça c'est le signal qu'on a observé directement depuis euh, les, les courtes périodes SP. Et ça c'est ce qu'on appelle un spectrogramme, c'est exactement le signal que vous voyez dessus, mais c'est la gamme de fréquences ici, du signaux observé, en fonction du temps. Donc, vous voyez, c'est assez saturé, c'est assez fort en bruit. On ne voit pas grand-chose, mais on mesure quand même. Je ne sais pas si la vidéo va marcher, peut-être qu'elle est un peu courte, voilà. Ça c'est le son. Cette fois, solidifié, donc bien sûr c'est pas en temps réel, on a un raccourci de signal, mais ici on a le son des courtes périodes. Et ce signal, vous voyez, on a des fortes vibrations, on a des fortes, euh, des fortes signatures ici de fréquences qu'on voit tout le long et qui sont essentiellement liées à l'appareil cest C'est-à-dire que le vent ici va faire vibrer l'appareil et les panneaux solaires et va bah, créer une certaine fréquence qu'on va enregistrer au niveau euh, du, du, du, du capteur corporel. Donc là, finalement, on est hein, un peu de station météo pour ainsi dire. Phase de déploiement. Manchu, merci. Petite phase de déploiement. Donc là, c'est un peu l'atterrissage euh, réel du 6 mètres sur, euh, sur le sol martien, c'est ça qui est un peu émouvant. Je vais vous mettre en direct la vidéo euh, qui a été filmée par euh, mon boss euh, quand il se aux... ça s'est posé au. Ça, c'est en direct des États-Unis. Alors attendez, si je retrouve le surlit. ça marche, le Chili, mes play. Oula, oh il m'a renvoyé en arrière. Ok, je suis en arrière. Qu Est-ce que si ça s'est posé sur Internet Et Voilà, en fait on n'a pas une caméra qui marche tout le temps, on a des photos. Donc là vous voyez c'est la photo qui a été prise avant que ça se pose. Et on va attendre la photo après le déroulement, on va voir ce si qu'il des... Oh Je vous le Mais en même temps, on a une très belle photo qui prouve que le sismo est bien posé parce y a eu plein de tests hein, au, au niveau du, du GPL, je vous montre la photo d'après d'ailleurs. Voilà, ça c'est l'équivalent au GPL, dans un grand hangar. Ils ont la réplique exacte de l'Ulander, ils font plein de tests. Donc quand ils sont arrivés en premier, ils ont fait plein de photos euh, de, de, de, de la zone de travail pour faire euh, des... Euh, on appelle ici des mosaïques et des modèles de terrain pour avoir une idée de la topographie. Et ils ont reconstitué ça en paquets euh, dans leur hangar et ils ont fait des simulations de pause. Et des fois, on voyait les cismes se retourner, comme ça, donc, on n'était pas sûr. Mais là, ils étaient rodées, ils se sont posés, ça s'était le on était super contents. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, on a pu euh, lâcher le cismon. Là, je vais vous montrer une série de photos euh, vu de la caméra du dessous qui est récapitulée les, les 100 premiers jours euh, de déploiement, de phase de déploiement. Et donc, vous allez avoir une idée un peu du temps qu'il fait sur Mars et de, de, de, de l'activité du monde. C'est un petit peu long, donc ça met du temps à se lancer, mais ça va au folie. Donc, ça, c'est la première photo que vous reconnaissez. Voilà, on se pose. Ah, là, il y a le câble qui est attaché toujours. Ensuite, on va lâcher ce câble voilà, pour découpler les lander. Ensuite, on va niveler... Euh, voilà, vous avez vu, c'est baissé un petit peu. Et là, on se rend compte ensuite qu'il faut, euh, faut... Ici, une boucle qui permet de découpler le signal du lander au sismomètre. Donc, il faut qu'on qu qu tire un petit peu le câble pour transmettre les données pour avoir vraiment euh, un signal qui soit propre sur le sismomètre. Après, on fait ça, on pose le petit... Le petit euh, WTS, donc le BTS, le, donc le, la protection. Vous voyez, qu'il fait un peu froid au début, la jupe s'est descendue un petit peu après en se réchauffant. Mais on a une jupe thermique fait en code de maille, c'est super chouette, ça pose la forme enfin, du terrain. Et après, on a des achutes. Déploiement, vraiment, qui euh, se passe super bien. Je vous montre euh, la même vue, mais depuis la caméra du bras. Peut-être que ça va donner un petit peu envie de venir, mais euh, c'est quand même assez chouette de, de voir ça. Voilà, comme ça on s'est posé, on regarde le sol, ce qui est bien c'est qu'on voit le drapeau en fait, qui était au début, euh, qui était posé. Donc là au début on est arrivé, on a fait des petits panoramas, on regarde ce qui se passe, c'est comme ça qu'on a construit le selfie, on fait des photos du sol, vous voyez qu'on voit très bien, euh, ici il y a des petites traces, Donc, vous voyez, euh, c'est là, c'est là, hop on a des petites traces des, des cailloux qui ont roulé, euh, dû à l'effet des roquettes. Donc c'est super chouette, on peut faire plein de choses déjà sur la propriété du sol, la cohésion du sol, tout genre de choses. Ici, on fait un petit panorama pour voir un peu ce qui se passe autour de nous. C'est assez plat, il y a des îles Mais globalement, on est vraiment bien tombé. On est dans un cratère, en fait, une sorte de cratère assez ancien. Euh, et on euh, est assez chanceux, parce que plus loin, il y a des blocs qui font 2 mètres. Donc ça aurait été un peu catastrophique pour l'intérieur. Donc là, c'est très bien posé. Il y a quand même des cailloux en dessous ont été hop, on enlève le grappin, on se positionne, on enlève, on pose, ça se passe super bien, on ajuste, on enlève et on fait plein de photos pour voir où en est euh, les salles de travail, est-ce qu'on euh, est content de le mettre, parce qu'à chaque étape, on appelle les go logo. go donc euh, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on lâche le grappin, est-ce qu'on ne lâche pas, et c'est pour ça que go no go ça fait cong, donc à chaque fois qu'il prends une décision, il fait un gros coup de cong dans la salle d'opération. Là vous voyez, on a passé 4 jours à essayer de, de remettre le, le rapport sur la boule. On n'y arrivait pas. Là il a essayé. Et donc ça, ça a pris un peu de retard, quatre jours de retard pour faire ça, pour pouvoir utiliser la taille et reculer. Je vous dis tout à l'heure qu'on avait reculé le bras. Donc là on recule, on recule le câble. Et là aussi encore, il voyez tout doucement, parce qu'on ne veut pas sélectionner le câble. Donc on y va centimètre par centimètre. Donc, ça ne marche pas, hop, on fait un petit panorama pour prendre des photos. Et là, oh, ça marche, et si on Tire le câble pour avoir la boucle qui soit ici euh, découplée du sismomètre. Ah, c'est bon, on a un petit espace de 2 cm. On est content, et notre sismomètre est découplé. Une fois qu'on est content, on va pouvoir mettre euh, la protection. Donc, hop, on va release the ground. Hop, voilà. Et on va en fait euh, les ajustements, où est-ce qu'on est On choc. tac, c'est beau. Ça se surprend toujours comment on arrive à faire ça. Hop, ça se pose, et après on fait des tours encore. Vous voyez, le... voyez c'est assez marrant, ces petites choses qu'on appelle aussi un gnomon, ça sert aussi de cadre solaire. C'est pour ça, grâce enfin, à ça, ça on a un spécialiste en France euh, du gnomon, c'est lui qui a conçu ce machin-là. Et grâce à ça, il a peu de temps après l'atterrissage, en regardant les photos, il a dit le bah, nord il est là et il était là. Et il a mis en évidence 20 euh, secondes d'erreur dans les calculs du PIL grâce au nom. Le... <rire> là on a posé la calcul, vous voyez, on a une petite trace qui est assez chouette qui montre qui, qu'il qui s'est un petit peu posé comme ça. <rire> Et voilà, et c'est fini. Et là on s'est posé, et donc on va pouvoir commencer à faire de la science. Ah Alors, avant on entend des vrais séismes et bien, il y a l'HCQ. Je vais vous montrer des au début sa petite sonde là, on fait des petits euh, points sol pour rentrer dans le sol. Et donc, ça, et bien, on va l'enregistrer euh, au niveau du système-mètre. Ça va faire des signaux, ce que vous voyez ici. Donc, ça, c'est des trois capteurs français qui sont positionnés comme ça, ensuite recomposés pour faire le nord-est-sud, euh, et, euh, et donc, tac, tac, tac, il a été creusé pour arriver à ces 5 mètres dans le sol. Et donc là, on a pu faire déjà de la première, on va dire, la sismique active, pas passive les les en l'essayisme, mais c'est nous qui générons la l'essayisme, en générant ces signaux. Alors, je sais si ça marcher, c'est la mode en son, sonifiant à 2 fois 2 le coup de marteau. Voilà, c'est déjà plus, on sent on martèle, on creuse. Bon, malheureusement, euh, le sol martien s'est avéré plus qu'à que prévu, en passant des 30 cm. C'est bon, je trouve que, on arrive à 5 mètres, c'est pas marrant, parce que les éléments sont désespérés. Donc en ce moment, ils sont en train d'essayer de... de travailler sur une autre, son... enfin, sur une autre façon d'aider de... la sonde à aller dans le sol. Je crois qu'ils avaient fait plein de tests, hein, un caillou, le truc il, il passe autour, il revient à la verticale, c'est 105 mètres. Là, là peut-être que c'est pas un caillou comme ça, mais un caillou. Euh, le fait est qu'ils ont essayé de rechoper la sonde avec le papin, l'enlever pour essayer avec la pelle d'appuyer sur la sonde pour l'aider à rentrer sur sonde. sol. C'est un peu. Ça, ça me semble fou, mais bon.. Moi je travaille sur le système, F, ça marche bien et on a eu le premier Célims. Là je vous montre juste un petit récapitulatif, parce que c'est un moment assez historique quand même, euh, de la sismologie planétaire. Ça c'est le premier séisme enregistré sur Terre en 1889 par un sismo installé en Allemagne, en Potsdam. Ça c'est le premier enregistrement d'un séisme lunaire avec l'émission Apollo, je ne sais pas si c'est courant, mais on est plusieurs fois sur la Lune. Et les missions Apollo ont dé déployé euh, plusieurs sismomètres, donc un petit réseau de sismomètres sur la Lune, qui est euh, lors de. 3-4 heures minimum, après c'est, il y a la mission chirurgie, on a on un là on a ce qu'on a Ça, ici, c'est les premiers signaux euh, d'un séisme. on va dire euh, assez conséquent pour qu'on soit confiant si on va passer vite. Euh, ça c'est le signal euh, ici euh, des capteurs euh, sismiques. Ici, vous avez, je champ au-dessus à euh, lespectro que je vous ai montré tout à l'heure, qui était dans les couleurs rouges, beaucoup bruit. Quand on s'est posé au sol, c'est c'était bleu, beaucoup plus calme quand on a posé le capteur, avec euh, les protections, on faut entendre. Pour vous dire, la sensibilité, euh, français, on peut mesurer le déplacement d'un atome d'un d'hydrogène. Donc c'est pas, pas rien, on voit, on voit vraiment, euh, on voit vraiment des, des, des déplacements très fins. Donc là ce que vous allez entendre, ça a été sonifié, ça s'est fait au sol 128. Donc ça c'est le sol, c'est le jour martien. on appelle ça des sols. Euh, on a enregistré un C, dans notre fréquence qui est située ici. Avant, vous allez entendre le bruit du vent, qui est en bien. Et après vous avez un énorme signal ici qui est lié à l'activité du bois. Vous allez pouvoir entendre les différences entre les trois Arriver au niveau du bruit ambiant. Vous voyez, on a des signaux qui peuvent être forts, il y a l'atmosphère, c'est un peu difficile de faire ce genre de choses quand on a un séisme d'assez assez faible, assez faible amplitude. Euh, aussi, euh, ça peut vouloir dire quelque chose, ça peut vouloir dire que les séismes sur Mars ne sont pas les mêmes que sur Terre, et qu'on a des choses qui ressembleraient plutôt à ce qu'on a sur la Lune. Vous voyez, on a des choses assez longue période, et, euh, et qui, qui pourraient aller à, à d'autres processus euh, à l'intérieur de la et ça, c'était sans compter l'événement du sol 173 que j'ai le droit de vous montrer depuis quelques jours. Avant, je n'avais pas le droit. Maintenant, j'ai le droit. Et ça, c'est un vrai séisme qu'on a détecté le 22 mai 2019. Et là, vous voyez, donc ça, c'est le spectrogramme. -là. là, on a zoomé sur la forme d'onde au niveau du séisme. Et on a une première arrivée d'excitation qui excite des euh, basses fréquences euh, entre 0 et 1 Hz. Et on a une deuxième arrivée ici à plus forte amplitude qui correspond aux là, on a vraiment euh, quelque chose qui, qui pourrait s'apparenter à un magnifique 3. Euh, et à partir duquel on a pu euh, se poser quand même une question, on a pu faire les premières euh, estimations de, euh, de la direction euh, du séisme, de la distance centrale euh, depuis la station, et se dire bah, quelles pourraient être les sources euh, des séismes. Et donc, c'est ce que je vais on va essayer de regarder. Je ne vais pas vous parler exactement des résultats, parce que je sais pas. Mais euh, je vais essayer de vous, de vous parler des différentes sources sismiques qui peuvent exister sur Mars. Petit dessin, transition. Les premières, c'est les impacts de l'écoronisme. En fait, c'est un peu la source de séisme principales sur Mars. Vous avez vu que la surface est intensément fratérisée, parce que l'atmosphère est beaucoup moins importante que sur Terre. Les impacts peuvent arriver plus facilement à la surface et créer donc, des ondes de choc lorsque. Lorsqu'ils vont atteindre la surface, et cette saison de choc vont être euh, enregistrées sur le sismomètre. Et ce qui est assez chouette, c'est que donc, on a un impact qui, se, qui génère ces ondes sismiques, les ondes sismiques sont enregistrées, on va essayer de voir quelle est la source, et je vous ai dit qu'on a une couverture d'imagerie qui est assez exceptionnelle sur Mars. Et ici, c'est deux exemples d'imagerie de à 6 mètres de résolution, une qui a été prise 4 jours 2008, une le 18 2008. Et vous voyez les différences ici, mais un hein, qu'il y a un nouvel impact qui est qu'on a pu choper grâce à l'orbiteur Nero. Ici c'est un peu plus joli même. vous voyez carrément la trace du blast avec, avec cette forme d'étoile assez caractéristique, où, donc avant on n'avait rien et après on a cette trace d'impact formidable. Et rien que cette trace d'impact peut donner beaucoup d'informations de, de aussi sur la taille de, de, de, de l'objet qui. Qui est arrivé à la surface, on peut en déduire bah, des, une énergie éloignée, qu'est-ce qu'on ça, ça prend à, à enregistrer sur le sismomètre, et surtout ça nous donne une localisation précise On peut euh, tenir compte euh, quand on étudie les signaux sismologiques. Donc là, ça nous donne des contraintes en plus qui sont chers. Une autre source de, de séisme, c'est ce qu'on appelle le test stéréo, <rire> Donc ici, c'est une vue d'artiste, mais ça c'est une image prise par un satellite. Et on voit, c'est assez connu même sur Terre, c'est pas des tornades, mais c'est des tourbillons d'air chaud, qu'on voit souvent dans les déserts, vous avez vu des vidéos du désert aux états unis pendant le Berman, ça flambe en même temps, qu'il y a des tourbillons poussières, c'est exactement ça. Sauf qu'on en a aussi sur Mars, c'est une activité impressionnante. Donc là vous voyez, on a une vue du dessus, ici c'est la forme du tourbillon poussière, et là, c'est pas sa trace, mais c'est l'ombre du. Du, du, du tournant. Et donc, ça, on sait qu'il y en a sur Mars, puisqu'il y a eu des missions de auparavant qui se sont baladées sur Mars. Euh, il y a Curiosity, mais il y a eu aussi des euh, missions Spirit et Opportunity, qui sont des petits, euh, des petits jumeaux, des petites sondes, des petits euh, rovers jumeaux, qui ont été envoyés en 2003. Ils euh, étaient prévus pour marcher quelques mois, au final, la lune a marché en 2010 et venu jusqu'en février dernier. Donc, euh, c'est et donc là vous avez une superbe photo de l'Opportunity euh, avec les traces de son roller et au fond un petit deuse-débile dans le champ, et là vous avez un petit, euh, une petit vidéo de Spirit hop, qui est attrapé un petit -débile qui débile <rire> qui se balade devant lui. Leur, devant leur. Donc ça c'est super chouette, parce que donc ça, pourquoi c'est intéressant pour faire la science enfin, Je vais le dire après, hein. c'est parce que ça devient des eaux sismiques. Et donc est ce qu'il y en a aux l'eau du site d'atterrissage on a montré les images générales, c'est un travail qu'on a fait récemment. Euh, c'est centré sur le site d'atterrissage. Ça, c'est des images de 2014, il n'y a, a pas la sonde. Paf, on atterrit, il y a la sonde. Très bien. Et euh, le, la sonde des a pris cette photo le 6 décembre et on a eu la chance d'avoir un passage 5 jours après de la sonde au même endroit qui a pris une deuxième photo. Je vais vous poser la deuxième photo. Est-ce voilà, que vous voyez quelque chose même si vous euh, n'êtes pas spécialiste, vous voyez très bien qu'on a une trace majeure qui, qui passe à travers, à travers ici, à travers l'image. Et donc ça, c'est le passage d'un tourbillon poussière qui a soulevé la poussière, justement, qui a fait un effet assélecteur et qui a révélé une trace plus sombre. Donc, vous en avez une, vous avez peut-être détecté qu'il y en avait d'autres. Si on fait un ratio entre les deux images, voici ce qu'on voit. Voilà. Donc ça, c'est une différence entre les deux images. Et tout ce qu'on voit c'est la différence, donc. et vous voyez on retrouve bien la grosse trac mais on a tout un tas, en 5 jours, c'est très actif, on a plein de passages de tourbillons de poussière ça c'est un petit zone. je trouve ça fantastique, c'est super joli euh, ça c'est un zone sur cette trac ici, vous voyez même des traces de ce qu'on appelle des structures un peu en plume qui montrent euh, le tourbillon de poussière, qui euh, laisse des traces, comme une trace de pneus... Et là c'est super joli, c'est au plus au nord, euh, vous avez donc, les mêmes structures, mais vous voyez même euh, l'autre côté. C'est-à-dire que vous voyez euh, le, la, la trace circulaire parfaitement bien basée. Donc là on a une idée encore une fois eh ben, euh, de euh, la dimension du diamètre euh, du, euh, de l'objet. Donc on, on a observé sur Terre, on a fait la mesure, on peut essayer de trouver des voies d'échelle pour savoir quelle est la puissance générée par les vents, quel est le, le volume de de poussière qui va soulevée, et notamment, donc, ce qui vous dire, pourquoi c'est intéressant, c'est que ce spécifique va légèrement déformer le sol et créer des ondes sismiques. Ces ondes sismiques vont être enregistrées par CELIS, le sismon, mais aussi par euh, les capteurs de vent qui sont euh, sur, le, sur, le, sur la station. Et donc ça c'est des données, hein, de site Vous avez trois capteurs français, et là vous avez le capteur pression. Et donc quand on a le passage du SdB, on a une chute de pression, c'est le fichier et à côté de ça, on a le, le, le, capteur, le capteur du A qui réagit et qui a des, des formes très caractéristiques. Ça, c'est la forme sur le vertical, une forme assez enlevée en, en avec ce que ce, compliqué. Ce, ce ces, ces deux capteurs, ces deux composantes horizontales aussi ont des caractéristiques très. Ont des formes très caractéristiques des doses débiles. Donc, ça c'est super, on a une activité monstre de doses débiles, on en a des, des tas et des tas par jour, on peut commencer à faire des sciences aussi avec ça. Et bien sûr, je vous ai dit que je travaillais sur les failles ici sur Terre avant, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est les tremblements de Mars, Mars-Prake, qui est entré dans le, dans le langage, le nom de mars break, et qui sont générés par la tectonique active de Mars. Tectonique active, pour Mars, il y en a plein qui nous diront que Mars c'est pas actif, c'est pas tectonique. Il n'y a aucune raison d'avoir des plates théorie, il n'y a pas tectonique de mais il y a quand même de la déformation y surface, des grandes failles qui traversent Mars. Mars, l'activité géothermique euh, de Mars, c'était il y a plus de 3 milliards d'années, où il y avait euh, des, des, des grands volcans qui sont formés, hein, quand je vous ai montré Tarsis sur la carte au début, des grands volcans qui sont formés, et associés à ces grands volcans, on a de la déformation, on a des. Magma en profondeur qui s'incruste, qui va faire des, des graben en surface, ce sur genre de choses, et ce sont des failles qui vont générer des Et donc, si on regarde une carte de nouveau euh, bah, de, de la région, euh, je vous ai mis la carte des failles qui, euh, qui a été compilée par, euh, par euh, des, des scientifiques euh, dans la région du site d'atterrissage, qui est ici, et les visuellement sont liés à ce ce volcan, on a des tas de, de rabbins et des tas de, de failles qui sont assez majeures. Ça, c'est une cartographie qu'on a faite récemment, euh, à la PGT, et donc c'est un système moi, qui m'intéresse particulièrement. Où je me dis qu'on peut sûrement euh, trouver euh, des, des zones actives liées, euh, liées à, à cette structure. C'est un structure qui s'adresse de l'expansé, ça fait quand même plus de 1200 km de long. Hein. C'est quand même du bon, de la bonne grille. Et il euh, y a des études et dans la littérature qui montrent qu'il y sûrement une volcaniques récentes. Volcaniques récentes, c'est dans les, euh, les, quatre, euh, les quatre derniers millions d'années. C'est très récent. Voilà les nuitémis, pour vous montrer que je ne mens pas. On voit très très bien ces structures-là qui montrent qu sont vraiment radicales par rapport au volcan. On a vraiment un lien génétique entre le volcan, le magma qui se propage et la formation des gravel en surface. Si on fait un zoom avec et qu'on arrive à faire des DEM de ces résolution, des, des modèles de terrain. Là, c'est une vue sur un dégraben. Vous voyez très très bien, on a morphologie, même comme ce qu'on voit sur Terre, avec des, des, des, des petites ravines, c'est assez joli, on voit les cratères. Et là, on a cette fossés immense qui peut faire plus d'un kilomètre de, de large, et euh, 100, à 600 mètres de, de profondeur, c'est quand même une structure morte. Donc ça, c'est le cerveau salée. mais bon, lié à ces choses-là, vous voyez, on a des pentes qui sont assez fortes donc on a aussi beaucoup de déstabilisation de pente. On a des phénomènes comme ici, il y a une photo dans des Gravels, là, la... là on est en hauteur, ici il y a une pente quasi verticale et ici on est de... en fond de fossé. Et là c'est le satellite qui a pris en photo une déstabilisation de pente. Donc on a une sorte de glissement de terrain, des chutes de blocs euh, dans le fond des fossés, et ces chutes de blocs, si elles sont assez fortes, elles peuvent être aussi détectées par le système. Ici c'est juste un zoom aussi sur les fonds des fossés, vous voyez on a on montre que ben, on a des, sur le fond des fossés aussi on a des blocs. Si euh, vous voyez l'échelle, c'est quand même euh, plusieurs mètres euh, de, de, de dimension. Et vous avez la trace ici qui montre qu'ils ont dévélé la pente assez récemment. Donc, on a une activité de, de chute de blocs. C'est des choses qui nous intéressent aussi pour euh, caractériser l'activité ici. Euh, là c'est une petite slide euh, pour. Euh, pour résumer un peu sur ces sources-là, juste pour vous sensibiliser au fait que je pense que vous avez tous entendu parler de Richter, la loi de l'Inver Richter sur le nombre de séismes par an. Donc il y a la magnitude de Richter, il y a aussi une loi de l'Inver Richter qui montre que le nombre de séismes par an sur Terre euh, il suit une loi pour une magnitude donnée. On a une décroissance parfaite du nombre de séismes pour des plus faibles jusqu'aux plus fortes magnitudes. l'Inver. On sait ce que montre ici ce graphique. On a le nombre de séismes par an, on a la magnitude qui augmente vers la droite, et on a une décroissance du numéro qui est observée chaque année et qui continue de se faire, donc c'est très chouette. Donc ici vous avez des données terrestres, ici en violet vous avez les données lunaires, donc ça marche aussi sur la lune, et ça ici vous avez toutes les prédictions qui ont été faites avant le décollage de la mission martienne pour les voir en situer. Entre la Terre et entre, euh, entre la Lune. Voici ce qu'on s'attend à observer. On s'attend à une activité donc bien moins importante que la Terre. Euh, on s'attend à avoir euh, 1 à 2 magnitudes supérieures à 5 par an, une dizaine de magnitudes 4.5 et euh, 15, 20, 3,5 euh, voire plus par ah, an. Euh, quand on est à l'instant, il y a une quinzaine d'éléments qu'on a enregistrés. Euh, C'est des magnitudes assez faibles, la magnitude je vais vous montrer, c'était en c 37, 28. Donc on, on serait plutôt en deçà, on se rapprocherait presque de la Lune, mais euh, bon, on après soi, hein, on a vu euh, 673 un, un un beau signal, on espère qu'on va, va avoir assez de séismes pour pouvoir quand même euh, une représentation, euh, on va dire, euh, euh, robuste de, de l'activité si il y a d'autres sources, comme je vous ai parlé des sources tectoniques, des sources actives HPQ, des sources atmosphériques, mais il y a aussi une source on parle ici, qui est liée à la marée globose, c'est-à-dire qu'il y a une lune autour de, de Mars qui passe, et comme la lune sur Terre, elle crée des déformations euh, de la, à la surface de la planète, et ça aussi à très longue période, on peut l'observer sur le système. c'est des choses qui m'intéressent aussi. Voilà, donc, euh, je vous quitte euh, bientôt avec ces quelques dernières slides pour vous dire que euh, bah, si vous avez plus d'informations pour mission. Euh, vous pouvez aller voir ces sites-là, le site de la NASA of course, mais aussi le site français, euh, c'est Insight, qui est très bien documenté, où il y a l'histoire de Mars et tout ça, c'est super chouette. Euh, N'hésitez pas à vous balader sur Google Earth, toutes les images que je vous ai montrées sont ici sur Google Earth. Vous pouvez cliquer, euh, les télécharger, c'est gratuit. Euh, vous avez aussi ici les deux, les deux capteurs ARS de CTX. Ça c'est un gain aussi assez chouette euh, qui montre euh, des belles images de Mars. On fait aussi, si vous voulez plus d'infos, il y a une super expo tenue par Edumet sur InSight. Ils peuvent vous montrer ce que c'est 600 mètres. Ils peuvent vous montrer aussi un petit peu plus de détails sur des panneaux sur ça. Il y a aussi la réalité virtuelle qu'on c'est qu'on utilise les images martiennes pour essayer de faire de la géologie terrain sur Mars. Donc ça, c'est un peu l'avenir aussi. On essaie de le vendre aussi pour faire des camps terrain avec nos étudiants. Vous vous baladez, vous mettez votre casque et là on a euh, représenté ben, euh, les images que je vous ai montrées autour de vous avec une, une vraie, euh, la vraie topographie. Et Vous pouvez vous balader, on va en hauteur, on peut zoomer, dire tiens cette zone-là m'intéresse, on va aller voir ce qui se passe, aller en zone, tac, hein, tiens t'as vu il y a un, euh, une, une déstabilisation, une fracture, on va faire des mesures, différents de ça, hein, ce genre de choses. Donc il y a plein de potentiel dans ben, l'utilisation de la réalité virtuelle pour ça. Enfin, je vous quitte euh, avec quelque chose d'assez marrant qui est euh, une vidéo YouTube de quelqu'un qui a découvert euh, donc Insight et, euh, et le bruit qu'a fait les courtes périodes avec le boulot qui a montré euh, le, le, le bruit du vent. Et donc il euh, s'est dit tiens, je suis en histoire de musique avec ça. Et donc je vous quitte là-dessus et je vous remercie pour votre attention. Yeah. Guys, I'm I'm Another thing on Mars. By the so cool, great, wonderful. A few days ago, they posted some sounds they recorded of the Martian wind vibrating some of their instruments. Obviously, I had to download those sounds and mess around with them, and I just found something really interesting. Check this out. So, this is some of the audio right from NASA's YouTube video, and I'm just going to speed it up. You can try this out if you want. This is wild. Facebook, YouTube song sound is very low, so you probably can't even hear it unless you've got some good headphones or a subwoofer. So I'm going to speed it up four times faster. And this is two octaves higher. So you're probably starting to hear a little low rumble now. Let's go. Another two octaves up, up. You hear that? This Martian wind is playing a minor chord. Maybe I'll hear it even clearer if I do another octave up or two. It's a perfect minor chord. E minor specifically, so I have to make track of this now. Let's catch up after that step.